Et non, désolée de te décevoir, un maquillage c'est jamais aussi rapide. Et la perfection, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer un peu l'envers du décor, les coulisses de perfection imparfaite. et croyez-moi, c'est pas de l'amour. Donc, voici l'endroit où je fais mes vidéos. Donc, c'est euh, le bazar. Concrètement, le bazar. En plus, là, j'avais besoin de feuilles, de fleurs, de machin. Donc, il y a plein d'insectes, plein de trucs. C'est le dawa. Donc, voilà où j'évolue le plus clair de mon temps. Évidemment, je sais pas où sont mes trucs. il Faudrait vraiment que j'investisse pour me faire un petit camp make-up. Mais là, c'est hors budget pour le moment donc évidemment je paume mes crayons mes trucs, mes machins, mes eyeliners partout dans mon bazar environnant J'essaie de faire le mieux que je peux mais des fois, bon, voilà alors comment je travaille en général je dessine sur une feuille euh, ce que je veux à peu près à quoi ça ressemblait donc bon, au départ j'avais choisi de mettre une perruque rouge finalement je me suis dit qu'avec les roses et tout ça pouvait être plus sympa donc j'ai fait ça euh, je voulais aussi mettre des petites fleurs mais elles ont fané avant que je puisse le faire donc voilà en gros je mets mes idées sur, euh, sur papier avec là je vais peut-être mettre en post-prod une grenouille sur mon épaule, je sais pas encore du lierre dans les cheveux que du coup j'ai pas fait mais j'ai mis du sapin, de la mousse, euh, tout ça donc et les lentilles euh, noires mais j'ai eu trop trop de mal, j'avais tellement mal aux yeux que je me suis dit que ça sert même pas ça sert à rien que je le fasse et je vais le faire en post-prod parce que sinon je vais me bousiller tout simplement les yeux pensez à votre santé quand vous faites du make-up c'est bien beau il faut d'abord penser à ses organes en premier dit comme ça c'est un peu bizarre donc je dessine ensuite je prépare dans une caisse tout ce que j'ai besoin donc là pour ce make-up là je te raconte pas entre euh, les, la végétation le maquillage face painting le fx pour tout ce qui est colle à prothèse euh, finalement j'aurais dû faire normalement mes racines en... en wax ou en sculpt gel et disons que ça fait déjà 4 heures que j'y suis donc je n'avais pas trop envie non plus que ça dure encore et encore mes pauvres oreilles d'elfe pourries si vous avez un site où vous pouvez en acheter des biens n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos parce que là euh, ça se voit complètement que c'est des fausses hein et ensuite, évidemment, ça s'éparpille dans toute la pièce une fois que j'ai utilisé un accessoire. Et je galère pour le retrouver. Donc non, les deux tout ne sont pas toutes très bien rangées, très bien organisées, blablabla. Bla bla. Il y a moi. <rire> et c'est pas que je n'aimerais pas, mais tout simplement, j'ai pas... je n'ai pas ce qu'il faut. Il faut, faut que j'investisse. Et là, étant étudiante, disons que je préfère manger que d'investir dans le make-up. On se comprendra. Alors qu'est-ce qui m'attend juste après ça, ça va être démaquillage de ma face, lavage de mes cheveux et nettoyage de la pièce qui va me prendre au moins une heure je pense. Ouais, facile. J'ai enfin investi dans une petite télécommande parce que à chaque fois je galérais pour faire... <rire> en fait je galère dans toutes mes vidéos mais c'est pas grave. Je galérais pour prendre donc des photos, des trucs assez jolis, j'avais la petite zapette minuscule de Canon mais en fait c'était de la grosse double, j'en ai acheté 3, sur les 3 il y en a 3 qui m'ont lâché, donc bon on fait le calcul voilà. Donc j'ai investi dans un truc un peu plus conséquent qui m'a coûté une quinzaine d'euros je crois. Où il y a un fil branché sur ma caméra afin de pouvoir prendre des photos plus facilement. Donc je vais voir à part voir si les photos sont sympas et ensuite je vais pouvoir tout démaquiller. J'espère que tu as aimé l'envers du décor de perfection imparfaite. N'hésite pas à rejoindre Tipeee pour pouvoir m'aider à ranger ma chambre. Je te fais d'énormes bisous. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Et à la prochaine, bye